Avec grand plaisir cette année que nous avons procédé à la troisième enquête sur les solutions et les besoins de traçabilité, le Track and Trace. C'est important d'avoir un Track and Trace qui soit intelligent, lié avec des campagnes de communication ou des campagnes de lancement de produit. Là, ça prend tout son sens. Les nouvelles technologies IoT, de tracking indoor, sont extrêmement attendues. et Les enjeux financiers sont très très importants. B2C a posé un standard et les entreprises du B2B ont besoin de rattraper ça et donc d'offrir de nouveaux services aux clients. C'est important pour nous aujourd'hui de nous positionner effectivement avec notre écosystème innovant et nos partenaires comme l'Institut du Commerce et Supplé de Magazine. Le partenariat avec Talent permet d'aller un petit peu plus loin et d'avoir une diversité de, de vues et une diversité de retours d'expérience en fait, à partager avec nos adhérents. Un des premiers enjeux, c'est de collecter et de capter l'information. On a vu que 75% aujourd'hui des, des entreprises qui ont répondu à notre enquête, donc plutôt des, des grands acteurs dans le monde du B2B, ont lancé des expérimentations sur l'Internet des Objets. Il avait beaucoup de questions du marché sur faire du promo tracking, c'est-à-dire pouvoir tracer la bonne application des promotions en magasin. Donc la solution aujourd'hui, c'est de mettre un beacon, qui est une technologie très très simple, qui émet toujours le même signal toute la journée, toutes les deux secondes, sous notre support de palette plastique. Et à chaque étape, on va pouvoir le tracer en suivant le plan du magasin. On a eu des résultats où on pouvait faire communiquer ce beacon avec des cartes de fidélité pour faire de la promotion ciblée. C'est une solution qui contient un capteur industriel qui va envoyer de la data qui est brute. Ça arrive vers une plateforme Big Data où on va venir enrichir l'information brute avec des informations métiers. Et après, on a développé aussi une expertise industrielle dans le domaine de la logistique. C'est-à-dire on a aujourd'hui un catalogue de cas d'usage pour les acteurs du monde de la logistique. u est une nouvelle technologie qui arrive sur le marché au même titre que vous connaissez la technologie RFID ou Bluetooth mais elle est beaucoup plus performante dans le sens où on va être capable de faire de l'identification et de la traçabilité précise à 30 cm grâce à une étiquette. C'est la première étiquette du marché qui est connectée sur une longue distance entre 30 et 50 mètres mais qui est connectée sans batterie. On voit qu'on a des besoins qui deviennent de plus en plus précis, comme par exemple le monitoring du chargement du camion en tant que tel, ce qui permet d'optimiser, par exemple, au travers du taux de chargement, la consommation de carburant et donc d'avoir un impact environnemental beaucoup plus faible. Il y a une vraie convergence aujourd'hui des besoins entre le B2C et le B2B, et clairement c'est le B2C qui tire le B2B aujourd'hui au niveau des besoins de traçabilité.